Eh bien, notre grande mission, c'est de la part de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'évangile. Et ici, dans l'aube, de nombreux prêtres, diacres, des laïcs en mission, des personnes consacrées, annoncent la bonne nouvelle, travaillent à cette vie de la bonne nouvelle avec le soutien de nombreux chrétiens. Et vous avez certainement, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit votre relation avec la vie de l'Église et avec le chemin de foi, Rencontrer des prêtres, euh, des, des chrétiens engagés et que vous avez pu voir euh, leur engagement et leur enthousiasme. Au nom de Jésus-Christ, certaines personnes consacrent toute leur vie pour l'annonce de la bonne nouvelle, pour le service de leurs frères et donc euh, au service des paroisses, au service des aumôneries, des aumôneries d'école, des aumôneries de d'hôpital ou de prison, pour différents services d'église, ils consacrent leur vie. Ils accompagnent toutes les personnes et à toutes les étapes de leur vie, que ce soit au moment de, du baptême, au moment de l'éveil à la foi, au moment de la découverte, au moment de l'engagement dans le sacrement de mariage, jusqu'au moment des, des funérailles et, et de l'accompagnement des familles en deuil. Et donc euh, ces personnes, euh, elles donnent leur vie elles sont aussi entourées, accompagnées par de nombreux chrétiens qui s'engagent et qui donnent une partie de leur temps, une partie de leur vie pour le service. Et donc le denier de l'Église sert à à la fois donner une, ce traitement pour que les prêtres puissent vivre et un salaire pour les laïcs engagés en mission dans l'Église. Dans l'Évangile, on apprend qu'une veuve donne deux pièces et que c'est toute sa générosité. On apprend aussi que Zachée choisit lui qui est plutôt collecteur d'impôts avec sa tente de moyens de donner la moitié de ses biens pour les pauvres. En fait, euh, quel que soit ce que l'on donne, ce qui est beau c'est de participer, c'est d'avoir ce geste de générosité. Donc, euh, chers amis, qui que vous soyez, je vous invite à, à soutenir la vie de l'Église, à soutenir euh, l'action de ceux qui s'engagent pour l'annonce de la bonne nouvelle et par votre générosité, quelle qu'elle soit, de participer ainsi à cette vie de l'évangile aujourd'hui dans l'aube. Merci beaucoup.